s'écrit, si l'on considère les causes pour lesquelles les hommes s'assemblent et se plaisent à une mutuelle société, il apparaîtra bientôt que cela n'arrive que par accident, et non par une disposition naturelle et nécessaire de la nature. C'est-à-dire que l'homme n'est pas un animal politique, euh, il, il est accidentellement, euh, accidentellement en société. Les hommes sudissent et ne forment ce corps artificiel qui le corps politique que pour échapper à de plus grand danger, ceux d'une guerre universelle des hommes entre eux. Et ce corps se soumet à un souverain qui, lui-même, ne dépend de rien. Alors, tout le monde avait compris au XVIIe siècle que Hobbes était, faisait, la, faisait la théorie d'une souveraineté absolue euh, et d'une souveraineté extérieure euh, au corps politique euh, euh, qu'il est. Et d'une manière, euh, manière qui n'est pas paradoxale du tout, Hobbes montre que ce que l'on peut comprendre comme loi de la nature, c'est-à-dire les lois de la raison, dont la première est qu'il faut chercher la paix, les suivantes, qu'il faut respecter les conventions, garder sa foi, etc., ne pas être ingrat, tout ceci ne peut s'exercer qu'en temps de paix, et donc dans l'état civil, et non pas dans l'état de nature. Donc on a cette tendance que j'appelle, si vous voulez, grosso modo une tendance volontariste, qui consiste à fonder la société sur des contrats des contrats sans aucune euh, et dans un modèle entièrement artificiel indépendamment, où à la limite au mieux on retrouve la nature après le contrat, mais en tout cas le contrat n'est jamais euh, le, le, la nature n'est jamais antérieure au contrat euh, et l'autre euh, l'autre tendance est, est la tendance euh, juge naturaliste stricte celle par exemple de Grossius euh, bon, il peut y avoir des auteurs un peu, un peu mixtes exemple, plus Pufendorf Bufendorf est traditionnellement compté par, par, parmi les juges naturalistes, même le réformateur important du droit, même le libérateur du droit, si l'on veut, de, de la morale et, et d'autres et, et choses. Euh, Buffendorf appartient, la Ligue très bien montré, à la tendance de volontarisme en faisant de la loi l'effet d'une décision du supérieur. Euh, pour, pour Bufendorf, euh, le, le droit est euh, fondée dans, dans, dans le décret d'un supérieur, c'est-à-dire une action de l'homme adaptée à la prescription des lois en raison de l'obligation, la loi étant un décret par lequel le supérieur oblige envers lui un sujet, de sorte que celui-ci compose ses actions selon cette prescription. D'une manière générale, les doctrines volontaristes constituent le droit et la justice dans les seules conventions envisagées comme des unions de volonté et d'intérêt et restreignent le juridique au seul droit positif. Inversement, les doctrines qu'on peut qualifier de rationalistes dérivent le droit naturel ou bien du caractère rationnel de l'homme, c'est la méthode, la priori de Schöndorf, soit, c'est le cas le plus fréquent, comme Bossius et avant lui Aristote, de l'observation précise des systèmes juridiques des peuples les mieux polissés, d'où sont réduits des sortes de règles communes. Ces règles communes étant une sorte de norme pour les droits positifs et permettant de concevoir que des lois puissent être injustes, la question est là, si elles ne répondent pas à certaines normes générales. Donc on pourra dire, dans, un cas, dans le cas volontariste, on ne peut pas dire, on n'a aucun moyen de dire qu'une loi est injuste, puisque toute loi, tout, tout, tout droit se restreint à, euh, à, à, à du droit positif. Dans le cas de l'école de, de, de juste naturaliste on peut avoir des lois injuste si ces lois ne sont pas conformes à euh, soit des règles posées a priori, méthode de Profendorf, soit des règles qui sont induites de l'ensemble des sociétés et euh, méthode, euh, méthode, méthode de grossius C'est un débat qui n'a, d'une certaine façon, pas, pas terminé. Je veux dire qu'on le retrouve au XXe siècle, euh, dans les discussions classiques entre Léo Strauss et euh, partisan du droit naturel et du naturelisme en général, et Hans Kelsen, euh, pour le premier, c'est théoricien du, du droit positif. Pour le premier, si l'on ne dispose pas d'une norme de, de, du droit positif relevant du droit naturel, on n'a plus aucun argument juridique pour condamner un régime dont les lois sont manifestement injustes. Pour le second, tout autre droit que le droit positif est une fiction inutile. Euh, dans, dans un cas on a une norme de l'écran transcendant au propositif, lequel doit être une sorte d'adaptation aux circonstances euh, et, euh, et dans l'autre cas euh, on a euh, que ce qui est juste et seulement si conforme au propositif. La légitimité, comme chez Kelsen, se confond avec la légalité. L'antinomie la, euh, sur laquelle but Rousseau est ainsi construite. Le volontarisme n'a, par hypothèse, aucune difficulté à penser l'imposition de la loi du souverain au sujet, mais ne peut par lui-même produire la justice, puisque euh, tandis que le rationalisme juridique pense une justice qui ne dépend pas de la volonté de telle ou telle, mais qui ne s'impose que si l'on suppose une rationalité en acte des sujets, et donc une société de sages, pour laquelle, pourrait-on ajouter, toute législation serait absolument inutile, car chacun devrait à chacun son dû et ne léserait personne. Comme le précise la préface du bon discours, si l'on définit à partir de la seule rationalité de loi naturel, on aboutit à une impossibilité absolue. Que je fasse la citation. On peut comprendre le projet général du contrat social comme une tentative d'échapper aux difficultés et contradictions des théories euh, Très clairement, Rousseau refuse les différentes euh, fondations naturalistes de la société et se place donc, d'une certaine façon, du côté de Rousseau. Le second discours construit une anthropologie non sur la raison humaine, mais sur la sensibilité qui est commune avec les éléments. Cette anthropologie, qu'il faudrait évidemment détailler, conduit à la constitution d'un concept de pacte ou de contrat social que Rousseau formule au chapitre 6 du contrat, après avoir éliminé le modèle familial des sociétés. Les sociétés ne sont pas, euh, bien loin que la famille soit le modèle de la société ce sont les conventions sociales qui prolongent la famille au-delà du temps strictement nécessaire aux besoins de la première éducation, et après avoir montré que le droit du plus fort et son prolongement maximal dans le droit d'esclavage n'est et ne peut en aucun cas être un droit. En particulier, le droit du plus fort, comme celui d'esclavage, sont des contradictions dans les termes, et reviennent à un contrat absurde contrat qui, qui reviendrait, je prends juste la formule de, du, du contrat d'esclavage ou du contrat de... qui serait formé là, je fais avec toi une convention tout à ta charge et tout à mon profit, que j'observerai tant qu'il me plaira, et que tu observeras tant qu'il me plaira. Donc, difficile, euh, raisonnablement, de souscrire un tel contrat, mais c'est le contrat implicite qui fonctionne dans le droit d'esclavage, ou euh, plus généralement dans, dans, dans le euh, prétendu droit du le problème qui est posé, n'est pas de savoir pourquoi et comment les hommes se soumettent, à, se soumettent à un maître, puisque cette soumission ne dure pas plus longtemps que la supériorité de la force du maître. Ne crée pas de droit, et que la multitude soumise ne constitue pas un corps. Il s'agit au contraire, et c'est ce que Rousseau pense, je pense, pour la première fois, il s'agit au contraire, avant de penser comment un peuple peut se soumettre à un roi, comme si le peuple existait de lui-même, de savoir comment un peuple est un peuple, c'est-à-dire comment une multitude d'individus épars peuvent constituer l'unité d'un corps politique. Rousseau décrit cette constitution du peuple comme telle, comme un acte, un acte juridique, qui est le fondement de tous les autres actes juridiques possibles, puisqu'il constitue le sujet du droit capable de contracter, et par exemple de se, de se soumettre à une autorité. Cet acte doit être unanime. Par exemple, une majorité de voix ne peut prévaloir sur une minorité que si, implicitement ou non,